Lily demande quels événements pourraient réduire la volatilité des marchés. Et John John euh, évoque, est-ce qu'une hausse des taux pourrait redonner confiance aux investisseurs euh, Est-ce qu est que John John répond à Lily Est-ce que c'est la hausse des taux qui pourrait apaiser finalement, paradoxalement, les marchés bah, L'absence de hausse des taux a visiblement fragilisé les marchés. On ne s'attendait pas à une réaction si violente. Mais c'est clair que ça a, donné, ça, ça a été un générateur d'inquiétude sur l'état de l'économie mmh. américaine. Donc c'est vrai que ce, s'il y avait une reprise, des, une légère remontée des taux, on est quand même assez serein sur l'évolution des taux américaines, parce qu'on ne s'attend pas à une très forte reprise. Donc s'il y, euh, y avait une légère reprise, ça rassurait sur l'état d'économie américaine. Roland, pour stabiliser un peu ces marchés, les calmer, apaiser cette volatilité alors déjà comme un, un signal sur la sur la croissance, hein, ce sera vraiment, euh, c est, c est, c est vraiment important. Euh, donc il faudrait peut-être que l'Europe euh, accélère un petit peu. On a vu, on, on a vu de beaux résultats sur, euh, sur l'Italie. Et, euh, et là en revanche l'Allemagne, c'est assez curieux, l'Allemagne est, est un petit peu euh, coincée là par le la moins forte croissance des pays émergents mais c'est très important euh, que la... et ça tombe mal avec Volkswagen, c'est pour ça mm -hmm. que les marchés ont été sanctionnés, mais c'est important quand même euh, que l'Allemagne retrouve une marge de croissance euh, sur la France, on a un État qui n'est pas idéalement géré donc on est un petit peu coincé par là il faut attendre encore quelques mois et en revanche, pour les... sur les taux d'intérêt américains, ce sera plutôt une bonne... un bon signal parce que ça prouvera que finalement euh, l'économie va mieux et puis surtout si d'aventure ça allait mal c'est important que la Fed garde une marge de manœuvre autrement euh, ouais. on, ils ne pourraient il ne pourrait plus rien faire voilà, les plus... alors que là ils vont peut-être se reconstituer des cartouches